Vous êtes sûr d'avoir compris Quand je comprends mal, c'est que je ne veux pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe Des soldats, ces abrutis qui escortaient l'or à la frontière. Et il y en a deux de vivants, ils sont planqués dans le cimetière. Et des Baxter les cherchent, ils vont les faire parler. Robio oh, Rassemblez les hommes Dites-moi, le renseignement est sûr Si dans ce pays la vie d'un homme tient un fil, un bon réseau d'informations fait beaucoup de Ce sont les paroles de votre frère. Et pourquoi est-ce que tu fais ça pour moi 500 pour 500$, dollars, 500$, pour 500$, pour 500$, la J-Print. Et tout ce qu'on veut c'est du liquide. Laissez-moi seul tout le week-end. Pour que les hits se multiplient. Moi je deviens fou même quand je ken. Toujours quelqu'un qui m'en dékine. J'ai un jour de la semaine. J'aime bien sa quand j'ai cuisine. J'arrive comme un hybride, j'passe la seconde après 10 titres Je gagne en altitude, gros faut pas que j'me précipite Faut qu'elle soit taguée et féminine, qu'elle m'apporte un équilibre Puis un jour s'il y a tra faut qu'elle m'apporte le calibre Grosse teinture blonde dans la Jeep, brille Et tout qu'on veut c'est du liquide, laissez-moi seul tout le week-end Faut que les X se multiplient, moi j'deviens fou même quand je J'aime le saveur quand je cuisine. J'arrive comme un hybride. J'passe la seconde après 10 Je connais gagné mon altitude. Bref, faut pas que je me précipite. Faut qu'elle soit telle et féminine. Qu'elle m'apporte un équilibre. Puis un jour, s'il y a drap, faut qu'elle m'apporte le cas libre. Mais ça va c'est facile, naturellement dans cette matrice Elle fait des crêpes dans ma cuisine, elle a couvert d'un magazine Y'a les juniors et les seniors, les plus jeunes sont les plus rapides Je te laisse la cache pour le trésor, j'ai creusé jusqu'à la racine Si tout est parfait, y a forcément personne au parfum Plié c'est l'eau éparpillé dans les parpaings Juste en peut t'élasser, c'est darons dans les larcins Et tous les week-ends, je que les 9 arrive d'arsin. Je bande à la tout ce qu'on veut c'est du liquide Laissez-moi seul tout le week-end, faut que les hits se multiplient Moi je deviens fou même quand je canne, toujours quelqu'un qui m'enquiquine Du bifur le jour de la semaine, j'aime le serveur quand j'ai cuisine J'arrive comme un hybride, je passe la seconde après 10 titres Je paye un altitude, gros faut pas que je me précipite Faut qu'elle soit ta féminine comme n'importe un équilibre